Salut, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de flamme jumelles. Alors dans la vidéo du jour, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de ce que c'est la flamme jumelle Je vais simplement te mettre là-haut une notification pour t'inviter à regarder une interview à laquelle j'ai répondu pour la radio fréquence évasion euh, C'est une interview d'à peu près une heure dans laquelle je raconte un peu plus mon histoire. Aujourd'hui, ce que j'ai surtout envie de partager, c'est surtout un énorme coup de gueule. De par mon expérience, je me suis rendu compte qu'effectivement, avoir rencontré sa prétendue flamme jumelle, ça pouvait nous entraîner à vivre des situations très complexes et des souffrances un peu inutiles. Alors toi qui as été interpellé par cette vidéo, tu as peut-être fait une rencontre d'un garçon ou une fille qui a changé ta vie, et qui, peut-être comme c'est mon cas, a même changé toutes tes croyances. Faut pas oublier que moi, avant 2015, je l'ai dit suffisamment sur la chaîne et ailleurs, j'étais quand même hyper athée, cartésien, rationnel, sceptique, je ne croyais qu'à la science, bref, j'étais loin d'imaginer qu'un jour, je me retrouverais à avoir une chaîne YouTube où j'afficherai ma trombine, et où je parlerai ouvertement de spiritualité, tu vois. Alors c'est vrai que j'estime être plutôt bien placé pour parler de ce sujet, mais j'ai envie de l'aborder d'une manière un peu différente de ce qu'on peut trouver sur internet. Je suis convaincu que tu es incarné sur Terre pour une seule chose, être heureux ou être heureuse. Alors oui, tu as peut-être rencontré ta flamme jumelle, tu as peut-être fait cette fameuse rencontre d'âme, ce lien incroyable qui dépasse le temps, l'espace et toutes les frontières. Mais si la plupart de tes journées tu les passes en PLS, à pleurnicher, à regarder des vidéos de tirage sur internet, en réclamant à l'univers, à tes anges, à tes guides, à n'importe qui de te ramener cette personne dans ta vie, je crois que tu fais erreur. Et je crois qu'à un moment, si on passe nos journées à être triste, à être malheureux et à attendre le retour de quelqu'un pour être bien dans sa peau, c'est qu'il y a un problème, il y a un souci. Même s'il y a des signes, même s'il y a des synchronicités, même s'il y a tout ça dans ta vie, il faut que tu acceptes que l'autre, même si tu l'aimes du plus profond de ton cœur, ne soit peut-être pas la personne avec qui tu feras ta vie et que c'est peut-être au contraire, même si tu n'en as pas conscience, le plus beau cadeau que l'univers puisse te faire. Je crois qu'à un moment il faut un peu lâcher prise, il faut arrêter de se triturer les ménages, Puis il faut surtout essayer de laisser son mental de côté et se concentrer sur l'instant présent. Tout est ici et maintenant dans l'instant présent, quand tu es attaché, et je crois que ce sur quoi je tombe en cet instant nous le montre, tout est dans l'instant présent, la magie de la vie est sous nos yeux, la magie de la vie est déjà là. Le bonheur est déjà disponible. À partir du moment où tu le fais dépendre d'une autre personne que toi, tu as perdu, la mission a échoué, tu as, tu as raté ton but. n'est pas possible de connaître à l'avance le plan du divin s'il y en a un. C'est pas possible de prévoir, n'est pas possible de savoir si ta flamme va revenir. La seule chose que je peux te dire, c'est que si aujourd'hui tu vis dans l'attente, dans l'espoir, tu es en train de passer à côté de ta vie, et ça, sache que c'est inacceptable la seule chose qui t'est demandée par la vie, c'est d'être heureux, c'est de lui faire honneur, c'est d'exploiter tes qualités, les compétences qui t'ont été données, c'est de rayonner, de briller, de rire, de jouer, de vivre, quoi, de, de donner, de, de t'amuser, et pas de te prendre la tronche sur le fait que t'as rencontré ta flamme jumelle, bordel! Sache que c'est possible de rencontrer quelqu'un après sa flamme jumelle. C'est possible d'être heureux à un point que t'imagines même pas. C'est possible de retomber amoureux. C'est possible de vivre une complicité, mais dingue Non, tu fais pas ça Babe Tu sais que tu es filmé <rire> Elle va me mettre du mascara à la communauté Instagram Pourquoi <rire> non. faire non. Bon, voilà non. Grâce à vous, non, elle repose assez, que... là Mais est... Alors... Oui, je vais ah, le mettre ainsi. Non. Me... Si, non. Ça, peut-être qu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo ça te semble peut-être complètement inconcevable dans ton histoire dans ton expérience mais sache que ça l'était pour moi je pensais vraiment que je serais coincé à vie avec cet amour là qui me dépassait et puis aujourd'hui, en fait, euh, bah, je suis retombé amoureux, je suis très heureux, et c'est ce que je te souhaite. Tu peux vivre de la magie, des signes, des synchronicités avec une autre personne que ta flamme jumelle. Il ne faut pas que cette rencontre t'empêche d'avancer. Il ne faut pas qu'elle soit comme un boulet à tes pieds, qu'elle soit une raison de plus d'être une victime de pleurnicher parce que l'univers t'a fait rencontrer ta flamme jumelle mais que l'univers t'empêche de te réunir avec elle etc etc et tous les concepts bizarres qu'on peut trouver sur internet à ce sujet tout le monde a son mot à dire sur les flammes jumelles moi le premier avance, écoute-toi, fais-toi confiance continue d'avancer, continue d'évoluer continue de travailler sur tes blessures continue de travailler à ton développement personnel continue d'œuvrer à ton propre bonheur c'est capital mais passer sa vie à attendre un portail multidimensionnel qui va permettre la réunion des couples divins ça, je dis non, je dis stop, ça suffit, il est temps que ça cesse. Moi, je te souhaite une vie qui a du sens, pas une vie à pleurnicher après le retour de quelqu'un. Je te souhaite de, de te rendre utile, de trouver qui tu es, de, de, de te rendre compte de la grandeur, de la beauté de ce que tu es, vraiment. N'oublie pas que la vie est courte, elle va passer vite, elle va passer très vite. Si jamais ça t'intéresse, sache que je propose des coachings individuels, je te laisse mon adresse e-mail dans la description de cette vidéo, il te suffit de m'envoyer un email pour qu'on puisse en discuter. J'ai eu beaucoup de plaisir à te tourner cette vidéo, j'espère que ça te motivera à reprendre ta vie en main, et d'ici là je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Salut